Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur les champions de Targon. Du haut de son imposante aiguille de pierre stérile, le Mont Argon est le point culminant de la plus haute chaîne de montagnes de Runeterra. S'élevant aux confins de toute civilisation, il n'est accessible qu'aux explorateurs les plus déterminés. De nombreuses légendes entourent le Mont Argon, et comme tous les lieux mythologiques, il enflamme l'imagination des rêveurs, des fous, de tous ceux qui sont assoiffés d'aventure. Certaines de ces âmes courageuses tentent même de gravir l'insurmontable montagne, à la recherche peut-être de l'illumination ou de la gloire, ou répondant simplement au désir ardent d'en contempler le sommet. L'ascension vers le sommet est pratiquement impossible, et les rares élus qui parviennent à l'atteindre en vie ne parlent presque jamais de ce qu'ils y ont vu. Certains en reviennent avec une expression hantée et vide dans le regard, d'autres deviennent totalement méconnaissables, imprégnés de la manifestation d'un pouvoir surhumain venu d'un autre monde, chargé d'un destin que peu de mortels pourraient comprendre. Arriverez-vous à reconnaître dans le bon ordre les huit champions le premier champion est un messager cosmique, espiègle et annonciateur de grands événements. Il passe une bonne partie de son temps à s'amuser et à jouer des tours aux mortels. Le deuxième champion est l'incarnation de la puissance de la lune, et il n'est plus entièrement humain depuis qu'il est devenu l'hôte d'une manifestation venue de l'au-delà. Le troisième champion, quant à lui, est un vagabond du royaume céleste, Ancien immortel qui a abandonné cette condition afin d'aider et de guider les habitants de Runeterra. Le quatrième champion fut l'hôte de la manifestation de la guerre et il survécut à la mort de celle-ci. Aujourd'hui, il a appris à accepter sa condition de mortel et il manie les armes avec une volonté inébranlable sur les champs de bataille. Le cinquième champion quant à lui est originaire de Demacia, et il est l'hôte de la manifestation du protecteur. En quête de rédemption pour des erreurs passées, il entreprit l'ascension du Mont Argon. Et aujourd'hui, il se dresse contre quiconque menacerait les habitants de Runeterra. Le sixième champion est un être rendu muet par un poison. Aujourd'hui, il est guidé par sa sœur depuis un temple lointain. Elle l'aide en lui offrant un arsenal d'armes en pierre de lune. Le septième champion est imprégné de l'énergie du soleil et il est l'hôte d'une manifestation céleste. C'est le guerrier saint des Solaris défendant le mont Targon, apportant la mort ou l'illumination. Et pour finir, le huitième champion. Il fut trahi par les manifestations de Targon et son pouvoir fut canalisé dans des dieux guerriers immortels afin de protéger Runeterra. Aujourd'hui, il cherche à regagner sa liberté. Et maintenant, les résultats. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter, tout ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. La prochaine vidéo portera sur l'histoire et les événements de Fruin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.